Trop court Non mais non, non, non, non non. Aïe aïe aïe ah, il va être être Il va être être il va être être Ok, il va être trop loin. Mais c'est pas vrai Aïe, aïe, aïe Bon, je vais essayer de l'emmener loin. Arrête Oh Yes Yes Aïe, aïe, aïe. On un la musique, c'est le fait. Mais ouais, mais totalement. Totalement d'accord avec toi. Surti, c'est vraiment le pied quand tu es... Quand t'as tout le monde qui est dans le même mood, en fait. Quand t'as tout le monde qui est dans le même mood... Euh... Et... Eh ouais, non, j'aime beaucoup le côté aventureux, le côté voyage, le côté... Surprise, en fait, de ce qui peut arriver. Quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais, ça fait déjà... Euh, quoi, deux ans Un truc comme ça ça a l'air de bien se passer. Je pense que. En plus il va y avoir. Il y a un risque ce qui est réparateur. On va bien se mais. Peut-être qu'il est tombé sur quelqu'un. Je sais pas, non Oh Si si c'est bon ça Le Billy, tu sens quand même quand le Billy, il va tomber sur un survivant, il va l'accrocher, il va lui faire des, euh, des trucs sur le crochet, genre des dessins sur les joues. qu'il bon, c'est à quoi Ok. J'espère que Chili Barbecue. J'espère que ça va pas jusqu'ici. Hein. Matou. Le body paint. Oui, enfin. Oh On va pas se mentir Voilà, quoi. Ok, quand pas. C'est beau ça. T'en hein. as ouais, rien, trousse de soin. Qu Est-ce qu'il va revenir par là hein Et il a pas campé, il a pas fait se camper. Ah, ça a enchaîné les, les moteurs, là il y a une très très bonne synergie. Il a pas campé, il a pas fait ce camp. Grande hein. oh, des femmes et de la bière, nom de Dieu alors on ne dit pas des femmes, on dit LA FEMME. Et... Il y a madame, en effet. Les bières, madame et de la... Et du, hein, et le reste. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, il y a un peu... La femme et le bière. Oh, ça va être trop drôle hein. Allez, il... ok il a couché quelqu'un oh non ok je sais pas ce que c'est c'était quoi qu'il a détruit <rire> je ne sais pas ce que c'est ok du rhum madame <rire> non d'autres ah, mais j'ai trop trop hâte on va bien rigoler on va bien rigoler sur cette ci on va vraiment bien rigoler j'ai envie de faire une fable quoi et on n'a rien trouvé de mieux, c'est vrai. C'est... Je dirais pas malheureusement, mais c'est heureusement vrai. Ok. Point, point, point, point. Genre en laissant l'écho. Leg. Ok, ok. Ça campouille Petit mmh. Noed. toi. et... De... Oh non Il campe... Ah là j'ai l'impression qu'il campe ça, là. Hein. Télébrose. Il eh bien, ça va super oh. <rire> Bon, je fais ça, et je, je cours le risque quand même de garder un de sang. Hein. Je crois qu'il a chopé la dernière. Hein. Il m'a vu. Ah, il m'a vu. C'est pas très gentil, hein! Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se produire! Faut tenter un truc. De ouf! Allez Ah des os Désolé. des Désolé déso. déso. oh <rire> Ok Y'en a un qui va tomber mais pas les deux. A un des deux qui sera qui sera ça. Oh, on est parti loin Franchement on est parti loin Quoi Quoi <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passait? Il s'est fait. Euh... Il avait un mori! <rire>